bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons faire un sujet et donc un peu spécial comme tous nos sujets qui sont tous un peu spéciaux la question du jour est la suivante à savoir êtes-vous fier d'être français française évidemment c'est une question un petit peu saugrenue hein, puisque quand on a une nationalité autant en être fier sinon euh, quelle schizophrénie de ne pas l'être alors j'insiste sur un petit point c'est euh, qu'on pose des questions réellement au hasard donc je vous le dis d'avance ne soyez pas garantis d'avoir la réaction que vous allez peut-être espérer en cliquant, à savoir des gens qui n'aiment pas, pas la France. Euh, il est probable qu'on tombe sur des gens en majorité qui en tout cas disent aimer la France et même qui l'aiment vraiment. Donc euh, c'est aussi ça la réalité de notre chaîne. C'est un, un portrait... Une tranche de, de la France que l'on va interviewer. Sans partir dans des grands débats, on va simplement poser la question aux gens. Est-ce qu'ils sont fiers d'être français ou française Et tout simplement, est-ce qu'ils portent la France dans leur cœur et pourquoi Merci d'être toujours un peu plus nombreux. C'est parti One. Est-ce que vous vous sentez fier d'être français Super fier, ouais. Hyper chauvin, même, ouais, il faut. Ouais, d'accord. Euh, pourquoi euh, Tout simplement parce qu'on a un super pays, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on va à l'étranger, qu'on visite un peu l'étranger, ouais, on, on s'en rend compte Euh, oui. Je pense que la France à l'international, c'est un peu la classe, donc euh, oui. Oui. Pourquoi Parce que j'aime la France. Oui. Bien sûr. Pourquoi Je ne sais jamais poser la question. Oui. Sincèrement, oui. D'accord. Euh, pourquoi Ben... Parce que c'est un, un pays que j'aime. Oui. D'accord. Euh, pourquoi Parce que mes parents sont français et donc moi je suis français et voilà, j'ai toujours vécu en France et voilà. Je suis pas français, je suis étranger. D'accord. Euh, bon, et vous êtes de quelle nationalité Portugais. Est-ce que vous êtes fier d'être portugais Oui. oui. Pourquoi bah, c'est mes racines, ma culture euh, et tout ça. Vous êtes ici depuis longtemps ben, 10 ans. D'accord. Pas à Bordeaux, à Paris. Ne serait-ce que sur le système de santé déjà On glorifie les états unis beaucoup trop souvent alors qu'ils ont un système de santé beaucoup trop sélectif. Par exemple La classe, ouais. hein Ouais, la classe. Effectivement. Euh, pour avoir été à l'étranger, <rire> oui, tout à fait. Voilà, les étrangers aiment bien la France, donc euh, bah oui. Ouais. Euh, ouais. La culture, quoi d'autre Ouais, la culture... Euh... Vous avez jamais habité ailleurs Non. Et la culture et quoi Qu'est-ce que vous aimez spécialement dans la culture euh... Un petit peu tout. Hein. C'est un, un pays de liberté, puis on est un pays riche. <rire> Par rapport à tout ce qu'on qu entend autour de nous, ben, je pense qu'on est des, des, des privilégiés. Même si je ne suis pas originaire euh, d'ici, d'accord, mais... êtes euh... originaire d'où D'Algérie, d'accord, mes parents ils sont d'Algérie. Et non, non, j'adore euh, la France. Euh. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette culture mais Tout, parce qu'en fait, en France, on est, euh, il n'y a pas qu'une seule culture, il y a plusieurs mélanges de cultures. C'est ça qui est intéressant en France. Il y a beaucoup d'origines différentes, de religions différentes. On apprend beaucoup de choses si on est ouvert d'esprit. Comment vous définiriez le patriotisme portugais euh, Bonne question, mais moi je ne sais pas hein. <rire> Mais vous aimez votre culture Voilà, après la culture portugaise, ça s'approche un peu à la française, à l'européenne, mais après, voilà, c'est pas. C'est une racine. Vous vivriez pas ailleurs hum, Peut-être euh, aux États-Unis. Ah ouais Ouais, c'est vrai que c'est mon rêve euh, d'habiter aux États-Unis. Pas pour euh, la politique ou quoi que ce soit, mais surtout pour le, le pays euh, que c'est. Euh, moi, j'adore. J'ai pas mal d'amis qui sont de confessions religieuses différentes, d'origines euh, différentes, et euh, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, on apprend pas mal de choses sur euh, leurs racines aussi, même s'ils sont devenus français aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Eux, ils sont super patriotiques, mais je pense que c'est important, important de l'être nous aussi. Après, ce qui est difficile parfois, c'est qu'on est, on est catégorisé dans certaines gaz, cases certaines gaz, pardon, avec nos, avec nos origines, avec là où on habite, etc. Mais on est, on est hyper fiers d'être français, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans cette culture euh... Alors la, la nourriture, le vin, euh, le fait que les gens soient en général quand même assez euh, apprêtés, tout ça, voilà. Euh, voilà. Le, oui, le, la mode. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui n'aiment pas forcément la France en étant français ben, D'aller voir ailleurs, c'est pas mieux. Hein. <rire> ben, ce que j'aime, euh, la politique. D'accord. Je suis euh, beaucoup à la politique. D'accord. Et euh, le... La démocratie à la française, j'aime bien. Euh, ap après, euh, voilà, je suis pas. On va pas être euh, là-dessus, mais euh, c'est vrai que je ne suis pas trop euh, d'accord pour tout ce qui se passe, euh, en question de sécurité, euh, tout ça. voilà. On a une gastronomie qui est vachement diverse ici en France. On a de tout, on peut manger de tout. Euh, si on cherche, bah, surtout comme une ville comme Bordeaux pour euh, la gastronomie. Euh, et pour le mélange de culture qu'il y a, on peut manger euh, tout ce qu'on veut. Si on cherche un peu, on peut trouver. Oui. D'accord. Oui. <rire> oui. En général, ouais, ouais, ouais. c'est important. Ouais. Ok. Euh, pourquoi euh, Juste pour définir votre patriotisme. Une eh ben, question de culture, euh, d'environnement aussi. Je pense qu'en France, on est quand même assez bien loti là-dessus. Vous voulez dire étiqueté un peu euh, par rapport à... Ouais. Bah on est, Mais on c'est sûr qu'on est étiqueté quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non. Je m'appelle Amine, j'habite en banlieue parisienne et euh, j'ai fait, fait de superbes études parce que j'ai un double master et malgré ça, on, on continue parfois à me, catégor, à me catégoriser. Mais c'est le jeu quoi, c'est le jeu. Mais c'est pas pour ça que je vais pas aimer la France, bien au contraire. Vous n'êtes pas rancunier quoi, en l'occurrence. Non, jamais, il faut pas. C'était une terre quand même qui a accueilli nos parents. Même si en, il y a une contrepartie derrière, mais il mais faut être fier d'être français, non, non, bien sûr. On a un super système de santé, un super système éducatif, même s'il peut être critiqué parfois. Mais on il faut être fier, faut être fier. Vous avez voyagé un petit peu pour ressentir ça, que les étrangers aiment beaucoup la France euh, J'ai voyagé, mais pas loin, toujours en, en Europe. Et euh, oui, on est toujours bien accueilli. À quel niveau, par exemple, est-ce qu'on est, -ce qu à est prévu À tous les niveaux. Oui, l'aide sociale, le, le, tout, tout. La gastronomie aussi. Oui, bah oui. Oh, bah, <rire> alors, euh, on n'a pas fait le tour de tous les la beauté de la France. Euh, non, non, je pense qu'on est en vie dans un des plus beaux pays. Euh, moi, je suis pour euh, l'ordre. Et je suis pour la police. Moi, je soutiens la police à 100 Et, euh, et voilà, j'aimerais bien que vraiment que Bordeaux, je sais pas si vous êtes bordelais. On a fait un, je suis bordelais, on a fait un petit sujet sur la à Bordeaux. Voilà, ça c'est vraiment. Vous, vous dégradé. ressentez ça ah, vous oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Même moi, j'ai été agressé plusieurs fois avec mon chien. Euh, non, non, c'est vrai. Hein. Et euh, moi, j'habite ici à côté de la gare, et je peux vous dire que c'est vraiment, ça c'est vraiment dégradé. Euh, voilà. D'accord. Mais sinon, voilà, la France, moi, j'adore. C'est un très très beau pays, euh, et j'aime bien rester ici euh, toute ma vie mourir ici en France. Donc vous diriez que la culture a évolué en fait et multiculturelle plutôt Exactement même s'il y a des gens qui, euh, qui ça ne plaît pas beaucoup mais euh, la France et l'Europe et le monde va devenir comme ça Donc, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il ne plaît pas beaucoup vous voulez dire Il euh... ben, y a des gens qui ne sont pas pour le multiculturalisme et euh, c'est euh, bah, pour moi, c'est gênant parce qu'on tend à venir à ça avec beaucoup de métissage, beaucoup de mélange. Si les gens ne sont pas conscients qu'on tend vers ça, c'est dommage pour eux. Quoi. De, gastronomie de gastronomie aussi, ouais. Enfin, on est riche de beaucoup de choses. De culture, on est... je pense qu'on a de quoi être fier.